Alors j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la conférence d'un ami qui est le professeur Fabrice Bernat qui est professeur de psychiatrie à Strasbourg et qui a fait une conférence sur pourquoi et comment diminuer les antipsychotiques dans la schizophrénie une conférence qui est absolument passionnante de la vie unanime des personnes qui y ont assisté avec moi dans le réseau des centres experts schizophrénie donc un grand merci à Fabrice pour cette présentation, je vous laisse la découvrir Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabrice Bernat, je suis professeur de psychiatrie au CHU à Strasbourg où je m'occupe entre autres du centre expert schizophrénie. J'ai le plaisir de vous présenter une présentation que nous avons l'occasion de réaliser à plusieurs reprises dans des congrès récemment avec mon collègue et ami le docteur Jacques Fouché qui est neurologue de formation, psychiatre et maître de conférence en neurophysiologie au CHU à Strasbourg. Euh, ces conférences, nous les avons faites sur un sujet très sensible qui est celui de la diminution ou de l'arrêt des antipsychotiques chez des personnes chez qui un diagnostic de schizophrénie a été posé. Question très régulièrement euh, posée par nos patients, est-ce que, docteur, il est possible d'arrêter euh, mon traitement Et euh, suite aux nombreuses questions et, et euh, demandes d'informations de, concernant ce que nous avions présenté en congrès, nous avons souhaité faire une vidéo pour rendre accessibles euh, ces informations au plus grand nombre. Euh, c'est nous espérons que ces informations aussi permettront de contredire peut-être certaines idées reçues ou croyances sur les antipsychotiques. En tout cas, c'est l'effet que nous ont fait cette la connaissance de cette littérature euh, récente et pas que euh, sur ces traitements. Alors, Il est commun dans la réhabilitation psychosociale de dire qu'un des objectifs importants de la réhabilitation est de permettre aux patients de, leur, de restaurer leur pouvoir d'agir, leur pouvoir d'autodétermination. Cela dit, lorsque un patient a comme traitement celui que vous avez sur votre gauche, à savoir trois antipsychotiques, plus une basodiazépine, plus encore un correcteur anticholinergique, eh bien, tout ceci peut paraître un peu pieux, car l'épaisseur de ce traitement peut avoir des conséquences tout à fait difficiles pour la motivation et pour justement retrouver ce pouvoir d'agir. J'aime bien cette illustration du, de l'humoriste Serre qui, qui montrait voilà avec cette prescription « Vous en avez fini avec vos pertes de mémoire. » Alors, il est vrai, dans la schizophrénie, on le sait, il existe des symptômes négatifs primaires, ça veut dire que les patients ont, du fait de leur maladie, une proportion plus importante qu'on pourrait du sujet sain, avoir des difficultés à trouver une motivation intrinsèque, à parfois ressentir même certaines émotions, ou à se, se passer à l'action, rencontrer d'autres personnes, s'engager dans des activités sociales. Euh, mais malgré le fait que ces symptômes négatifs primaires existent, eh bien les antipsychotiques les améliorent peu, ces symptômes négatifs, et voire même ont plutôt tendance à les aggraver, donnant ainsi ce qu'on appelle les symptômes négatifs secondaires, ce qui vont être produits en partie par les antipsychotiques. Alors, que nous soyons tout à fait clairs d'emblée, euh, le, les antipsychotiques ont apporté une évolution et un bénéfice incontestable dans le traitement des troubles psychotiques, en tout cas pour la, le traitement des épisodes aigus. Grâce aux antipsychotiques, la durée d'un épisode psychotique aigu a été considérablement réduite et c'est un élément extrêmement important pour permettre que cet épisode, qui peut être souvent traumatique pour les patients, eh bien soit le plus court possible et permette aux patients... Euh, de se réinsérer ensuite rapidement dans sa vie, de limiter au maximum la cicatrice sociale que peut entraîner un épisode psychotique et une hospitalisation, et puis favoriser ensuite euh, toute la suite, c'est-à-dire la réinsertion sociale et professionnelle et éviter euh, l'évolution vers une chronicité. Euh, cela dit, au-delà de cet effet en aigu, euh, où la balance bénéfice-risque est, est absolument incontestable, D'autres psychiatres, notamment Robin Murray en Angleterre et ses collègues, se ont commencé à questionner le fait que peut-être les psychiatres pourraient être un peu plus prudents sur l'utilisation à long terme des antipsychotiques dans leur rôle prophylactique, c'est-à-dire en prévention des rechutes. Alors, En effet, plusieurs études sont à notre disposition pour nous dire que dans la prévention des rechutes, néanmoins, on a quand même un bénéfice au maintien des antipsychotiques. Pour cela, plusieurs études nous le montrent, que ce soit chez des patients avec des premiers épisodes, les courbes bleues, ou plusieurs épisodes, les courbes rouges. Vous voyez ici le taux il la courbe de survie. Donc, plus vous êtes en haut du graphe, plus les patients se sont maintenus et n'ont pas rechuté, et plus les courbes vont vers le bas, plus ces courbes indiquent une rechute des patients. Et là, on voit de façon incontestable que pour des patients avec un premier épisode, lorsqu'on maintient le traitement antipsychotique, le taux de rechute est à 25%. Lorsqu'on arrête cet antipsychotique, eh bien, le taux de rechute est à 54%, c'est-à-dire deux fois plus important. Les chiffres sont quasi équivalents lorsque l'on compare et même un peu plus fort encore lorsqu'on compare des patients ayant eu plusieurs épisodes dans le passé. Donc ces études-là, on, on semble dire que le maintien de l'antipsychotique est vraiment nécessaire pour prévenir la récidive, prévenir la rechute. La question qu'on peut se poser face à cet avantage, c'est quel est le coût pour le patient du traitement de maintien En effet, car en regard de ce, de ce bénéfice qui est la prévention des rechutes, eh bien, on sait très bien que les antipsychotiques ont aussi tout un lourd d'effets secondaires assez invalidants, euh, les effets extrapyramidaux sont peut-être moins importants avec les nouveaux antipsychotiques, néanmoins les, les effets métaboliques, comme le syndrome métabolique, euh, donc la prise de poids, l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle, ceux-ci sont très nettement augmentés, notamment par les antipsychotiques de seconde génération, mais également, et c'est le lien avec le, le pouvoir d'agir, la sédation et l'apathie induites par les antipsychotiques peuvent être particulièrement difficiles à supporter pour les patients. D'où la question est-ce qu'il faut vraiment maintenir un traitement au long cours chez tous les patients, et en particulier chez tous les patients qui sont stabilisés. Cette question, elle survient dans un contexte où de plus en plus d'auteurs, notamment venant d'écoles prestigieuses, là ici je cite quelques auteurs de l'Université de Yale aux États-Unis, s'interrogent sur la question de la déprescription en psychiatrie, c'est-à-dire sur le fait de réduire les ordonnances de psychotropes de manière générale. Je vous invite à lire cet ouvrage tout à fait didactique, euh, pari aux, aux éditions Oxford, sur la déprescription en psychiatrie, avec un chapitre qui concerne notamment les antipsychotiques. Et puis, plus proche de chez nous, à Londres, dans la prestigieuse école du King's College, euh, différents auteurs comme Joanna Moukrieff, comme Robin Murray, ou Marco Rovitz notamment, euh, Marco Rovitz a écrit de nombreux papiers euh, récemment qui traitent de cette question, ou Marek Begeman aux, aux Pays-Bas font partie de ces personnes qui aujourd'hui s'interrogent beaucoup sur l'importance de reconsidérer la réduction, voire l'arrêt des antipsychotiques dans la, dans, dans la schizophrénie chez les patients stabilisés. Et c'est ainsi que s'est créé euh, au niveau international un réseau euh, d'équipes dans le monde qui s'intéressent à la question de la déprescription des antipsychotiques, réseau, comme vous le voyez, qui est surtout concentré en Europe, mais qui va également jusqu'en Australie, à Taïwan, et réseau que nous avons rejoint récemment à Strasbourg avec l'étude Dreamsven, dont je vais vous parler un peu plus tard. Pour un autre élément de contexte, sachez qu'une loi est passée il y a quelques temps, peut-être vous en avez entendu parler, euh, loi euh, portée par l'ancien ministre de la Santé euh, en Norvège, exigeant que dans tous les hôpitaux psychiatriques, des unités soient euh, créées, euh, des unités sans médicaments pour permettre aux patients qui souhaitent ne pas avoir de médicaments, euh, puissent être accueillis. Expérience qui paraît euh, assez révolutionnaire et novatrice, et qui pourtant rejoint d'autres expériences plus anciennes, notamment celle créée par euh, Lorraine Mosher, qui avait des fonctions importantes dans l'association la, de psychiatrie américaine, et qui a contribué à créer ces unités qu'on appelle Soteria, qui sont des unités dans lesquelles, on essaie de limiter au maximum la prescription des psychotropes, notamment des antipsychotiques pour les patients avec schizophrénie, et des unités qui existent dans différents pays, euh, en Angleterre euh, et également dans l'hôpital de la Charité à Berlin, qui est l'hôpital universitaire de Berlin. Alors, pourquoi réduire un antipsychotique alors qu'il est à une dose efficace Quel est le bénéfice finalement de vouloir réduire la dose de cet antipsychotique eh bien, une première raison, c'est qu'il faut se rappeler que la dose d'attaque euh, n'est pas la même que la dose minimale efficace en phase de maintien. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que la dose qui va être utile pour traiter un épisode aigu de schizophrénie ou de psychose n'est pas la même que celle qui va permettre de stabiliser un patient au cours euh, après qu'il soit en rémission clinique après cet épisode aigu. Euh, en effet, vous savez que les antipsychotiques ont comme principal mécanisme d'action de bloquer les récepteurs D2 dopaminergiques et la dose de l'antipsychotique, euh, la une dose donnée d'un antipsychotique va correspondre à un taux d'occupation des récepteurs D2 qui, que l'on peut corréler plus ou moins à son efficacité. Euh, et donc, ainsi, la dose de l'antipsychotique requise pour un épisode aigu correspond à un taux de saturation des récepteurs dopaminergiques d'environ 60 à 80 Une dose qui a plus un effet soit régulateur de l'humeur, soit préventif des rechutes, est plutôt autour de 55 à 65 de taux d'occupation des antipsychotiques. Et ça, c'est une étude récente de Loesch et collaborateurs, une méta-analyse qui a montré cette courbe que vous voyez sur la droite du document, qui montre que le risque de rechute va être Très, très élevé pour des doses assez faibles, sur la gauche du graphe, et puis euh, on va ensuite connaître une forme de plateau, ce qui veut dire que plus on augmente la dose, moins on a réellement d'effets préventifs euh, sur la rechute. Et le point d'inflexion de la courbe nous donne cette dose minimale efficace qui peut être intéressante chez les patients. Lorsqu'on voit à quoi correspond cette dose, on peut se rendre compte que cette dose est relativement faible par rapport à, aux doses qui sont généralement prescrites en psychiatrie, euh, dans les phases de maintien, Enfin, en tout cas, on peut espérer que de plus en plus ces doses soient prescrites, mais la pratique nous montre souvent le contraire. Euh, un équivalent, donc, de 2 mg de rispiridone pour un patient stabilisé ou d'équivalent 5 mg de l'onzapine. Je ne commenterai pas la répiprazole parce que son mécanisme d'action d'agoniste partiel euh, explique ce résultat qui peut paraître assez aberrant de 0,5 mg. Alors maintenant, quel est l'impact de cette réduction de la dose à la dose minimale efficace On ne parle pas encore d'arrêt. Si vous regardez pour les différences en termes de taux d'hospitalisation, de réhospitalisation, si vous faites une réduction rapide de la dose antipsychotique en trois mois à la dose minimale efficace, vous voyez que, alors il y a plus d'études disponibles chez les patients qui ont eu plusieurs épisodes, mais vous voyez que le taux de rechute ou d'hospitalisation est à 9%, versus 10%, donc 9% en maintenant la dose à la, à la dose habituelle, 10% lorsqu'on réduit la dose à la dose minimale efficace. Autrement dit, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de risque augmenté d'hospitalisation lorsque l'on réduit la dose d'antipsychotiques à une dose minimale efficace. Bien sûr, quand on compare cette réduction à la dose minimale efficace à l'arrêt brutal des antipsychotiques, là, le taux d'hospitalisation augmente nettement. Le risque est multiplié par et demi, comme vous le voyez sur ce graphe avec une hospitalisation qui va entre 27 et 64%. Donc déjà première chose, il est possible de réduire sans trop de risque ce traitement. Ce qu'il faut absolument éviter, c'est l'arrêt brutal et malheureusement la plupart des situations auxquelles les psychiatres sont confrontés dans leur pratique courante, c'est des patients qui, peut-être faute d'avoir en face d'eux une réponse quant à la demande de réduction voire d'arrêt de traitement antipsychotique, eh font leur arrêt eux-mêmes et font leur arrêt, non pas de façon progressive, mais le font de façon euh, brutale. Donc, on a vu en termes de risque quel pouvait être le risque de réduire euh, la dose à la dose minimale efficace. Maintenant, quels sont les bénéfices de la réduction de la dose à la dose minimale efficace Eh bien, on voit que ces bénéfices sont assez clairs. Ils permettent de réduire les symptômes négatifs. Donc, les patients se sentent moins avec un manque de motivation, moins avec une, une sédation. Donc, c'est la première ligne. Vous voyez que ce résultat est significatif. La réduction est par deux environ. On diminue également de façon très significative les symptômes parkinsoniens, donc les effets sur le système nerveux. Et on améliore de façon tout à fait significative également la cognition avec une amélioration des fonctionnements, du fonctionnement cognitif. Alors, j'essaie de vous convaincre de l'intérêt de pouvoir réduire jusqu'à dose minimale efficace. Maintenant, est-ce qu'il est possible d'aller plus loin et de tenter euh, l'arrêt euh, des antipsychotiques, l'arrêt complet des antipsychotiques Alors pour ça, une étude dont vous avez certainement entendu parler et qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est une étude qui est un peu qui nous a amené, euh, qui a amené la communauté psychiatrique à changer son point de vue concernant le bénéfice au long cours des traitements antipsychotiques dans la prévention des rechutes. Cette étude elle a été menée par le professeur Wundering euh, aux Pays-Bas qui a montré que, si on compare, donc c'était des les patients inclus dans cette étude et des patients après un premier épisode psychotique, et on comparait deux stratégies, soit le maintien du traitement, c'est la courbe que vous voyez en bleu, soit la réduction progressive de la dose jusqu'à son arrêt, et puis éventuellement si les patients connaissaient une rechute, ils pouvaient augmenter transitoirement euh, la dose de leur antipsychotique juste pour passer l'orage euh, de, cette, de cette rechute. Ce que vous voyez ici, c'est le taux de rechute. Donc, C'est à l'inverse de la courbe que je vous ai présentée tout à l'heure. Plus on monte, plus les patients rechutent. Et ce que vous voyez, c'est que jusqu'à 3 à 4 ans, sur la ligne en bas, jusqu'à 3 à 4 ans de, de, de durée, vous voyez que la courbe blanche est au-dessus de la courbe bleue. Ça veut dire que le taux de rechute dans le bras réduction du traitement est plus élevé que dans le bras bleu de maintien de traitement. Autrement dit, ceci plaide en défaveur de la réduction du traitement dans cette période de temps. Mais ce qui est très important, c'est ce qui va se passer après cette période de trois ans. Après cette période de trois ans, on voit que la courbe s'inverse et les patients qui sont dans la dans la stratégie réduction du traitement vont moins rechuter comparativement aux patients qui sont en maintien de traitement. Alors, Cette différence n'est pas tout à fait significative, elle est à la limite en termes de rechute. En revanche, si on regarde maintenant euh, le bénéfice fonctionnel de cette de cette stratégie de réduction, eh bien, on voit que le pourcentage de patients qui vont être considérés comme en guérison ou en rémission fonctionnelle sont de 40% dans le groupe réduction de traitement, donc largement supérieur à 18% dans le groupe maintien du traitement. Et Lorsqu'on regarde sur quel paramètres de fonctionnement cette amélioration s'observe, eh bien, on voit que les patients dans le groupe réduction ont moins de symptômes positifs, moins de symptômes négatifs, donc ils, sont, ils ont moins de ces problèmes d'amotivation, de difficulté à entrer en contact avec les autres. Ils ont de meilleures capacités sociales, sont mais plus capables de mener une vie indépendante, euh, ont une meilleure qualité de vie et un, un effet limite significatif sur euh, la capacité à maintenir un emploi régulier. Ces résultats sont biaisés par un certain nombre de facteurs. Il y a un grand nombre de pertes de vue dans cette étude. Euh, donc, ces, ces, ces conclusions qu'on apprend avec une certaine prudence malgré tout. Néanmoins, il montre là un visage de la réduction du traitement qui invite à être considéré de façon tout à fait sérieuse et qui a euh, en tout cas amené un élément de bascule dans la communauté psychiatrique sur le regard sur les traitements euh, de maintien dans, euh, après un premier épisode psychotique. Alors maintenant la question, lorsqu'on se dit Ok, euh, peut-être qu'on pourrait tenter de réduire un antipsychotique, la question c'est surtout comment procéder. Et pour ça, je veux dire que ce qui était le, pour moi le point de bascule dans ma compréhension de, cette, de, de, de, de mes difficultés, des difficultés que j'avais rencontrées moi-même en fait dans l'essai de réduire ces traitements ou de les arrêter chez les patients, euh, c'est ce, cet article remarquable qu'a écrit Mark donc une méthode pour réduire le traitement antipsychotique qui pourrait minimiser le risque de rechute. Je précise, il s'agit là d'un papier de synthèse extrêmement bien documenté et d'un papier théorique pour penser la décroissance des antipsychotiques. Autrement dit, ce protocole n'a encore jamais été testé de façon expérimentale, et donc on ne peut pas dire aujourd'hui que cette façon de procéder pour arrêter un antipsychotique est meilleure qu'une autre. Néanmoins, c'est cette stratégie-là qui nous a semblé la plus pertinente et c'est celle-ci que nous allons tenter dans l'étude DreamsFEM que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Cet article nous montre un élément tout à fait basique, en fait qu'il est important de comprendre. Lorsque vous mettez en place un traitement antipsychotique, la saturation des récepteurs d'opaminergiques que j'évoquais tout à l'heure ne se fait pas de façon linéaire. Autrement dit, lorsque vous donnez 1 mg d'aldol, puis 2 mg d'aldol, la saturation des récepteurs d'opaminergiques ne se fait pas deux fois plus quand on donne 2 mg par rapport à 1 mg. Pourquoi Parce que la courbe n'est pas linéaire, elle est hyperbolique, comme vous le voyez sur la gauche. Autrement dit... Si vous mettez dans la perspective d'une réduction du traitement et que vous passez par exemple de 4 à 3 mg d'aldol, vous voyez que la différence en termes, pour 1 mg de différence, la différence en termes de, de changement dans l'occupation dans des récepteurs d'opaminergiques est extrêmement faible. Elle passe de 80 à à peu près 76% de saturation des récepteurs d'opaminergiques. Quand vous passez par contre de 4 à 1 mg, vous passez de 80% à à peu près 58%. Donc, un gap beaucoup plus important de presque 30%. Et là, vous dites 3 mg d'aldol, c'est quand même une dose assez conséquente. Et donc, vous vous dites, une fois qu'on a 1 mg d'aldol, eh on peut se permettre de l'arrêter puisque finalement, cette dose est déjà tellement faible, elle a pas, elle est rarement une dose curative en elle-même, et donc, on pourrait arrêter d'emblée. Or, vous voyez que en faisant cela, si vous passez directement de 1 mg à 0, le taux de désaturation des récepteurs est extrêmement prononcé, vous passez de 58% à zéro en une fois. Ce qui veut dire que la, la réduction de la dose doit tenir compte de, cette, de ce profil hyperbolique des récepteurs dopaminergiques et être beaucoup plus douce et prudente, en particulier pour les doses faibles. Voici comment l'illustrer. Intuitivement, beaucoup de cliniciens ont tendance à se dire bah, « si je baisse l'aldote, je fais 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, puis à la largueur, la limite, demi mg, et puis ensuite zéro arrête ». En réalité, ce que nous disent ces travaux et l'étude, l'analyse de la littérature de, de Marc Horowitz nous montre qu'on peut effectivement peut-être aller rapidement euh, dans la première phase jusqu'à la dose minimale efficace, mais qu'ensuite passer cette dose minimale efficace, il faut aller extrêmement lentement, de façon à reproduire cette courbe hyperbolique dans l'autre sens, jusqu'à euh, arriver à un arrêt de l'antipsychotique. Et autant la décroissance dans la première phase peut se faire en l'espace de quelques semaines, autant l'arrêt progressif qui va suivre doit se faire sur plusieurs mois. Et si vous regardez les paliers que Mark Horowitz conseille dans son article, vous euh, voyez que pour une dose initiale de 4 mg euh, d'aldol, euh, eh bien, il faudra descendre ensuite jusqu'à 1,2 mg euh, en plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ensuite, les paliers qu'il indique sont des paliers censés durer 3 à 4 mois Autrement dit, pour passer de 1,3 mg jusqu'à zéro, et eh bien vous voyez qu'il y a de nombreux paliers encore qui euh, se poursuivent. Alors on pourrait se dire, mais ça va être extrêmement long, les patients ne vont pas pouvoir supporter cette euh, réduction des doses. Il euh, faut savoir que à ces doses-là, généralement, la tolérance de ces médicaments est, est très nettement améliorée. Et surtout, l'objectif ne sera absolument pas d'avoir un effet curatif de ce traitement, mais vraiment de permettre que l'atterrissage se fasse le plus en douceur possible. Et, euh, se fasse, donc, puisse atteindre l'arrêt sans accident. Pour exemple, un de mes patients que j'essaie de sevrer actuellement de dolanzapine, enfin, plusieurs que j'accompagne actuellement dans cette démarche, et à sa dernière dose de dolanzapine, à environ un demi-comprimé de 5 mg tous les trois jours, bénéficiant en fait d'une longue demi-vie de l'olanzapine, mais ce qui montre qu'un demi-milligramme tous les trois jours, ça paraît une dose quasi homéopathique de traitement, et pourtant c'est une dose qui est nécessaire pour permettre que l'arrêt se fasse sans accident. Pour quelle raison cet arrêt des antipsychotiques doit être aussi lent que celui que je viens de vous décrire Eh bien parce que l'arrêt d'un antipsychotique, lorsqu'il est trop rapide ou brutal, s'accompagne d'un syndrome de sevrage aux antipsychotiques qui va se traduire par tout un ensemble de symptômes, euh, des symptômes qui sont liés à l'arrêt de la stimulation ou du blocage de certaines voies de neurotransmission, pas seulement la dopamine, mais également d'autres neuromédiateurs comme l'acétylcholine, l'histamine, la sérotonine ou encore les récepteurs alpha adrénergiques. Certains symptômes vont survenir très rapidement en l'espace de quelques euh, minutes à quelques heures ou quelques jours, comme les, les symptômes de sevrage de l'acétylcholine et de l'histamine. D'autres vont prendre un peu plus de temps. Et puis d'autres vont être même étendus sur de nombreuses, nombreux mois, voire années, comme le sevrage des récepteurs dopaminergiques. Il existe ainsi une sensibilité, une vulnérabilité persistante dans le temps qui a été décrite sous le terme de psychose d'hypersensibilité dopaminergique et qui va faire que pendant une période de plusieurs mois à plusieurs années, les patients vont présenter un risque de connaître un nouvel épisode psychotique qui ne sera pas tant lié à la recrudescence d'une pathologie psychotique, mais bien à l'effet de sevrage de ces récepteurs dopaminergiques qui ont été longtemps bloqués par les traitements antipsychotiques. Euh, anti et comment on le sait cela Eh bien, Parce que l'on sait que ce même type de sevrage euh, aux antipsychotiques peut survenir chez les patients qui n'ont pas, pas d'antécédents psychiatriques, mais qui ont, traité, qui ont pris des euh, neuroleptiques cachés, comme ceux euh, cachés dans les traitements, notamment antivomitifs, ou euh, utilisés dans le mal des transports. Euh, ou bien dans des, chez des patients qui ont pris des antipsychotiques pour d'autres pathologies que les pathologies psychiatriques, que les pathologies psychotiques, par exemple, euh, pour dans certaines dépressions ou euh, pour euh, soigner certains TOC. Et on sait que les études qui ont arrêté, ça c'est des études qui datent déjà maintenant, que celles qui sont associées à un très faible taux de rechute sont aussi celles qui ont utilisé une, une, un délai de décroissance le plus allongé possible. Et maintenant, quel est le risque que l'on encourt en cas d'arrêt des antipsychotiques Et là, deux questions sont vraiment importantes à distinguer. Le risque de rechute et le risque de réhospitalisation. Concernant le risque de rechute, c'est celui qui a été le plus souvent publié dans les études, mais ce risque de rechute, assez paradoxalement, est un critère, le critère de la rechute dans les études a été un critère extrêmement mal euh, défini. Euh, je vous renvoie pour ça à une, une étude de revue de Johanna Moncriève qui montrait que euh, dans près de 50% des études, ce, la définition de la rechute était soit absente, soit définie de façon très vague. Pourquoi Parce que en termes de rechute, on peut entendre hein, parfois la simple réapparition transitoire de certains symptômes psychotiques comme des hallucinations ou des idées délirantes, euh, mais une réapparition qui peut être parfois que de quelques heures, quelques jours, et donc qui peut tout à fait se traiter euh, par une réaugmentation transitoire du traitement euh, en ambulatoire. Ré, euh, réaugmentation transitoire veut bien dire qu'une fois cette euh, augmentation transitoire réalisée, on revient à la dose prévue par le schéma des croissances. Et donc, quand on si on considère le risque de rechute. On voit que la plupart des études montrent qu'effectivement, c'est ce que vous voyez dans la colonne risque ratio, le, le risque de rechute est effectivement augmenté plus vous allez vers des doses faibles et jusqu'à euh, la décroissance euh, ou l'arrêt euh, brutal des antipsychotiques. En revanche, lorsque l'on considère maintenant la, le risque de réhospitalisation à l'arrêt, eh bien, on voit que ce risque de réhospitalisation est beaucoup moins important que ce que l'on pourrait penser en particulier lorsque cette décroissance se fait de façon progressive jusqu'à à partir de la dose minimale efficace ou à partir de faibles doses. Il n'y a que en cas d'arrêt brutal des antipsychotiques que ce risque de réhospitalisation est important. Donc La vraie question qui se pose maintenant lorsqu'on veut arrêter un antipsychotique en termes de risque, c'est est-ce que le patient est prêt à accepter qu'il y ait une réaugmentation éventuelle transitoire de certains symptômes psychotiques qui pourraient être inconfortables ou est-ce que c'est le risque de réhospitalisation, celui-ci étant, comme je vous l'ai montré, beaucoup plus faible qu'on pourrait l'imaginer. Est-ce que la réduction du traitement antipsychotique doit, se, doit être proposée à tous les patients stabilisés Je parle bien ici des patients stabilisés, puisque pour les patients non stabilisés, la question de l'aménagement de la dose, voire de sa réduction, se pose dans des termes totalement différents. Et donc, faut-il proposer cette stratégie à tous les patients euh, stabilisés nous pensons à Strasbourg que peut-être non, ce ne serait pas tous les patients qui bénéficieraient de la même manière, en tout cas, de cette réduction. On a des raisons de penser que la réduction jusqu'à la dose minimale efficace pourrait bénéficier effectivement à tous les patients. Par contre, l'arrêt est potentiellement plus difficile dans certains types de schizophrénie. Et là, je fais appel à des concepts qui sont peut-être un peu moins connus. Des concepts qui viennent de l'école de psychiatrie de wernicke et léonard euh, école que nous avons, dont nous avons essayé de traduire les travaux euh, dans cet ouvrage que vous avez euh, ici euh, euh, en, à l'écran. Et donc notre hypothèse, celle que nous souhaitons en tout cas tester dans l'étude Dreamsphen que je vais vous présenter dans quelques instants, c'est que cette stratégie serait d'autant plus bénéfique pour des patients qui présentent ce qu'on appelle une, psycho, une psycho-cycloïde. Il s'agit de formes de schizophrénie ou de psychose qui sont rémitantes pures. Ça veut dire qu'elles guérissent complètement après les épisodes. Il s'agit en quelque sorte de bouffées délirantes à répétition avec guérison complète entre les épisodes. Et donc, les personnes qui ont l'habitude de travailler avec ce type de concept considèrent que ce type de patients sont particulièrement, seraient particulièrement éligibles à la stratégie de, de réduction, voire même la recommandent en tout premier lieu. Dans, après un épisode psychotique, en particulier après un premier épisode psychotique. Mais les autres patients pourraient tout autant bénéficier de cette stratégie et c'est ce que nous voulons tester dans notre étude, l'étude DREAMSFEN. Donc, comment va se dérouler cette étude Donc, Cette étude déjà a déjà reçu un financement de la DGOS en obtenant un financement au titre du PHRC National 2022. Et L'objectif de cette étude est de comparer la stratégie de réduction des doses versus le maintien du traitement à la même dose, chez des patients qui auront d'abord été sous-diagnostiqués selon qu'ils aient une euh, psychocycloïde ou euh, un autre phénotype euh, non-psychocycloïde. Je précise que les patients qui seront inclus seront des patients qui ont euh, une stabilité clinique d'au moins 6 euh, mois. Et euh, autre élément, ce sont des patients qui n'auront pas eu dans leurs antécédents des antécédents euh, de passage à l'acte grave hétéro ou auto-agressif. Donc, Ces patients seront d'abord phénotypés, on, on précisera le diagnostic psychocycloïde ou non, et ensuite randomisés dans deux groupes, soit le maintien du traitement, soit la réduction progressive, selon le schéma proposé par euh, un Marco Robitz. Point important, nous définissons comme critère de jugement principal, c'est-à-dire l'efficacité de l'étude, sera basée non pas sur le taux de rechute ou le taux de réhospitalisation, on a vu toutes les limites de ce concept tout à l'heure, mais plutôt sur un critère fonctionnel, c'est-à-dire la capacité à bien fonctionner dans son environnement quotidien, avoir des relations satisfaisantes, puisque c'est davantage ce critère que visent les patients, et c'est bien celui-ci auquel on veut répondre avant des critères de rechute, puisque nous avons vu qu'une euh, rechute parfois transitoire pouvait être sans conséquence trop négative pour les patients. Euh, donc Voilà quelles sont nos, nos, nos hypothèses en termes de bénéfices, à savoir que les patients en termes d'amélioration fonctionnelle euh, ici avec psychocycloïde le, le trait euh, euh, jaune clair et eh bien euh, s'améliorer mieux que les autres patients avec un phénotype autre que la psychocycloïde ça c'est des données qui sont déjà connues mais cette amélioration serait d'autant plus importante chez les patients bénéficiant de la stratégie de réduction de dose. pour les voici les différents centres qui euh, ont accepté de participer à cette étude je précise que euh, les les documents réglementaires pour la mise en route de cette étude sont actuellement en cours, donc il ne s'agit pas de contacter ces différents centres maintenant pour y participer. Nous sommes en octobre aujourd'hui, il, il faudra attendre au minimum six mois avant que cette étude puisse commencer, et je vous laisserai en fin de présentation l'adresse mail auquel vous pouvez adresser toutes vos questions concernant le déroulement de cette étude au niveau national. Il me semblait important de partager également avec vous cette page d'information que j'ai trouvée remarquable sur la déprescription en psychiatrie, qui propose tout un ensemble d'informations accessibles au grand public pour permettre de bien comprendre comment fonctionnent les antipsychotiques, les psychotropes de manière générale et quelles règles sont à respecter pour la déprescription. Bien sûr, un site accessible aux patients et aux médecins, mais qui ont pour but d'encourager une meilleure collaboration entre le patient et son médecin, dans l'accompagnement euh, de la déprescription lorsqu'elle est indiquée. Voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et qu'elle aura pu répondre à certaines de vos questions. Je tenais à vous remercier pour votre attention et remercier tous les collaborateurs de mon service, du service euh, de Jack Fouché, qui ont participé à la fois à ces réflexions sur la décroissance médicamenteuse, mais également à la réflexion sur la mise en perspective entre cette décroissance médicamenteuse et euh, certains phénotypes particuliers de psychose, comme les phénotypes proposés par l'école de Wernicke et classe Léonard. Et je vous invite pour cela à aller consulter cette correspondance que nous avons adressée euh, au Lancet psychiatrie suite à une étude critiquant l'usage des faibles doses antipsychotiques, euh, critique qui nous semble en certains points injustifiée et que nous commentons dans cette, euh, dans cet article. Et puis comme c'est un peu d'actualité, je voulais vous proposer cette réflexion que peut-être à l'heure de la décroissance que nous connaissons aujourd'hui, peut-être que nous pouvons participer aussi d'une sobriété médicamenteuse en reconsidérant nos ordonnances et notamment celle des antipsychotiques chez nos patients stabilisés notamment. Et pour toutes les questions relatives à la décroissance des antipsychotiques ou plus généralement à cette étude et eh bien je vous invite à m'envoyer un message à l'adresse suivante étude de 8-dreamsfenn.chre-strasbourg.fr Très bonne journée.